Il n'y a rien de pire dans la vie que de s'ennuyer. S'il y a bien une chose que j'ai appris ces dernières années, c'est ça. Faire les choses sans y mettre du plaisir, sans y donner du sens, ça ne sert à rien. Si tu ne t'amuses pas dans la vie, à quoi bon la vivre C'est ce que j'ai décidé de faire dans mes entraînements, en cuisine et dans ma vie. Ça, c'est la meilleure version de moi-même. Ça, c'est The Best Me